les erreurs à ne pas commettre quand on nettoie son inox. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Eh bien, cette vidéo, elle est hyper utile car on l'observe déjà nous en magasin. Il Faut savoir un truc très important, quand on place des hôtes en magasin, ce que souvent les, les hommes détestent faire, c'est nettoyer les caches de buses. Parce qu'en fait, ceci, à l'intérieur, normalement, il y a la buse. Okay ce qui souvent est télescopique. Et fatalement, voilà, on vient de la déballer. En la déballant, on a mis des traces de doigts. Vous avez tous ça chez vous. Et donc, nous avons un invité que vous avez déjà vu beaucoup de fois sur notre chaîne YouTube, qui est Christophe Lorero de chez Novi. Okay Parce que Novi a un produit, ce sont des hautes Novi. On va en parler. C'est quand même sympa. C'est quand même la première marque belge. Donc, voilà, il y a certainement beaucoup de gens qui ont des Novi chez eux. On voulait expliquer comment nettoyer l'inox, les erreurs à ne pas commettre. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. Merci d'être là. Comment faut-il faire pour nettoyer facilement et correctement son inox qui est dans cet état-là alors, donc la première euh, erreur à ne pas commettre, c'est d'utiliser un dégraissant qui contient du chlore, parce que le chlore enlève euh, la fine couche de protection et donc du coup, ça peut amener, à force d'utiliser un produit bah, trop, euh, a, allez, trop euh, agressif, euh, ça peut amener à ce moment-là euh, des surpiqûres de rouille. En fait, tout simplement des petits points euh, de rouille. Donc du coup, il est préférable d'entretenir sa hotte avec du vinaigre pour la dégraisser vinaigre pur voilà exactement voilà, que vous voyez régulièrement dans nos vidéos peu importe la marque on s'en fout c'est du vinaigre <rire> voilà. c'est du vinaigre avec un capuchon bleu donc, peu importe donc première opération c'est dégraisser dégraisser avec du vinaigre ok et alors le produit que tu as amené c'est quoi alors alors le produit que j'ai amené euh, c'est euh, un produit qui va euh, permettre d'enlever les traces de doigts parce que bah, en manipulant euh, la buse bah, vous allez euh, mettre des, des allez vous allez déposer en fait euh, vos empreintes hein, oui, fait. sur la hotte et donc du coup bah, ça va permettre d'enlever les dernières traces et d'avoir vraiment un oui, inox. C'est ce qui met. Nettoie, ravive et fait briller en une seule opération. Bon, on va voir voilà. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Comme ça, on explique exactement comment on fait. On commence On y va. On y Allez, va. première opération, dis-moi. Alors, bah, première opération, on va placer tout simplement le vinaigre et sur Et on va dégraisser cela. Hop là. Alors, important, on nettoie toujours... dans, dans le dans... sens du polissage. Voilà, très, exactement. très, important. Donc, on va déjà... Donc, on l'a fait en temps réel et je vais déjà montrer... Magnifique, ça. super. Donc là, on a enlevé effectivement les traces de doigts, mais oui. fatalement, ce n'est pas encore nickel. Je vais juste repasser avec la partie qui n'a pas reçu de vinaigre. Donc, comment on doit utiliser ton produit Alors, bah, c'est très facile en fait. Donc voilà le produit en question. Euh, c'est très simple. Vous prenez un chiffon, microfibre par exemple. Oui. Et là, à ce moment là, on va pulvériser sur Je sais, bleu. le chiffon. Alors, le chiffon. respirer. Et on va passer le chiffon. Ça s'évapore assez vite, sur ton chiffon ici. On peut y aller directement dessus. C'est marqué dessus d'ailleurs, hein, dans le manuel. Parce que là, encore une on est petite cache ici. Ouais. Ouais. Tu sais quoi ouais. Allons-y. On est là pour tester. Hein. Si ça rate, ça rate. On le verra en vidéo. Mais au moins, on est là pour tester <rire> correctement. Hein. Bon, on voit quand même que le résultat est assez bien fait. Hein. Je ne sais pas si on peut bien voir ça à la caméra, Benoît. C'est quand même pas mal réussi. Hein. On n'a pas fait les côtés, mais c'est pour vous montrer. Rappelle le sens des fibres dégraisser avant, ne pas mettre ça directement dessus. Alors, le, le prix de cette merveille 19 euros. Tu as bien compris. Le paquet de 4 <rire> <rire> non. Non. non. Non. La bouteille 19 euros. Mais évidemment. Euh, ok. Vous êtes Donc. Euh, euh, vous voyez, je me doute. Bah, apparemment, ils mettent dessus qu'on peut faire également d'autres surfaces chrome. Il ben, y a du chrome dans l'inox. Mm -hmm. euh, aluminium émaillé et stratifié. Voilà. Ok, donc ça 19 euros. Mais euh, voilà, je suis un peu surpris du prix. Euh, <rire> je, je dois t'avouer que je m'attendais oui, en, en fait à 10 euros. Ah oui, oui, oui. oui donc oui, oui, oui, bah, oui. Apparemment, en espérant que ça fonctionne bien. Mais comme ça, on a l'explication complète de ce genre de choses. Merci mm -hmm. beaucoup, Christophe, d'être passé sur la chaîne. Vous avez maintenant un petit truc et astuce pour nettoyer ceci. Mais n'oubliez pas, la première chose, c'est que vous savez l'entretenir avec ça. Mais le premier entretien est bien évidemment le vinaigre, parce que c'est à dégraisser. C'est ça qui est le plus important. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à laisser des commentaires. Vous avez les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, il euh, y a Pinterest également. Et depuis peu, il y a des podcasts avec l'Arrière Cuisine. Vous savez prolonger l'expérience avec nous. Merci d'être aussi nombreux. On est plus de 25 000 abonnés et ça va continuer. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao